Lundi et mardi, la Lune sera dans le Sagittaire, votre deuxième maison. Vous prendrez des initiatives et vous en serez passionné. Vos idées pourraient euh, vous apporter gros, mais aussi en même temps, des dépenses seraient nécessaires pour la réalisation de ces idées. Ou bien des dépenses nécessaires pour réaliser un projet au niveau de votre foyer. Un projet qui serait pour la décoration peut-être, euh, de l'achat des meubles ou des électroménagers. Mais vous pourriez trouver des bonnes aubaines. Ce projet pourrait s'agir de transformer un coin chez vous pour pouvoir travailler de chez vous peut-être, plus confortable, confortablement quand vous aurez la possibilité de travailler de chez vous. Donc vous pourriez vouloir aménager un petit coin chez vous pour le travail, le télétravail, si vous étiez capable de faire du télétravail. Mercredi, jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 14h. Pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne. Votre troisième maison, vos sentiments chaleureux seront contagieux et vous auriez envie de partager votre bonne humeur. Vous serez intellectuellement très actif et cela pourrait vous rapporter de revenus supplémentaires. Cette période est très propice pour socialiser et vous divertir avec les membres de votre famille ou les amis. Vous aurez le goût de, euh, de l'initiative et vous réussirez dans presque toutes les démarches que vous entreprendrez durant cette période. Vendredi, samedi, et dimanche pour le Québec, et vendredi après 14h, samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera euh, dans le Verseau, votre quatrième maison. Une belle Lune euh, dans cette maison euh, en fait euh, fait la lumière sur votre foyer et euh, sur euh, la relation avec les membres de votre famille, des réparations chez vous pourraient s'imposer la dernière minute peut-être, donc vous serez plutôt préoccupé pour la part les affaires familiales et ça tombe bien c'est une fin de semaine donc vous pourriez euh, fournir ou consacrer plus du temps pour, euh, pour, pour, euh, pour euh, porter attention à votre foyer et ses besoins. Une nouvelle lune aura lieu dans cette même maison pour signifier peut-être un début dans une nouvelle résidence pour ceux parmi vous qui ont fait ce genre de changement ou dans un nouveau pays, peut-être ce nouveau début pourrait avoir été après un mariage peut-être ou une décision de vivre ensemble avec votre amoureux ou le changement d'un pays pour travailler ailleurs. Par contre, dans tous les cas,